Il faut faire dans la délicatesse que je finisse par obtempérer. Faire dans la politesse que mes propos soient tempérés. Malgré les empêcheurs de tourner en rond, les révolutions en carton. Je me caresse le chibre, je mets en colère le griffon. Je suis un vrai magicien pendant la Saint-Valentin. J'ai la baguette magique, le chaudron du lutin. J'adore construire la léfigie du drapeau américain. J'aime les hamburgers les frites les et même si c'est pas le sujet y a tonton Cristobal tu nous a filé le bourdon des plumes et du goudron je regarde par la fenêtre à savoir qui est le plus con au Canada c'est Il y a de l'amour dans l'air tu te la tapes sur la ça comment c'est chaud c'est caliente pourtant la température est à moins degrés. la liberté va devenir un problème de réchauffement planétaire ils ont forcé la porte pour l'école buissonnière, besoin de se recentrer et de revenir à l'élémentaire. Au Canada, c'est qui ça? Y de l'amour dans l'air, tap te la tape sur la capessa. Comment c'est chaud? C'est à Pourtant la température est à moins 20 degrés.